bénéfice non agricole, hein, quasiment, que vous voyez à sa pratique. Oui, d'abord je vais commencer par le, le problème de changement climatique. Je pense que ça sera un apport supplémentaire pour les, pour les animaux à une période où tout est sec, alors que lui, il résiste pour l'instant à la sécheresse. Et, euh, et que c'est intéressant dans nos régions de développer euh, ce genre de d'alimentation pour les troupeaux, parce qu'on a des petits troupeaux aussi. On ne va pas s'amuser à faire ça pour 1000 brebis, c'est sûr. Ce n'est pas gérable. Mais pour des troupeaux jusqu'à 100 brebis, il me semble que c'est assez accessible à tout le monde de, de planter des mûriers et, et de les utiliser pour la feuille. Après, j'aimerais bien qu'on parle toujours du tourisme, mais je pense que ça, ça devrait rentrer justement dans, dans l'accueil du tourisme, parce que tous les gens qui viennent au village sont émerveillés par ces mûriers. Toutes les photos qu'on voit sont, sont harmonisées par un mûrier, parce que la feuille est très belle à l'automne, les couleurs sont variables et tout ça. Et, et au niveau du parc national, il me semble que ça, ça serait bien que ça soit pris en compte par le parc national justement pour l'image des Cévennes et le passé. Qu'il y a eu sur ce territoire, pour le verre à soi, de, de le conserver. Qui est pas que, comme on a l'habitude de dire aux touristes, dans le temps il se faisait, et il... toujours montrer le passé, jamais le, le futur. C'est dommage de ne pas penser au futur, voilà, sur le mûrier. Et...